C'est okay. ça, Ok. Yeah. Yeah. Et bien... La bouilloire La bouilloire à idée La bouilloire, qu'est-ce que c'est Euh, 30 minutes pour découvrir un truc Ou quelque chose comme ça La bouilloire, c'est trop bien. Merci. Bienvenue dans cette nouvelle bouilloire où aujourd'hui on teste un nouveau jeu mais qui est en multijoueur. Donc ouais, ouais. je me suis incrustée chez des gens. Bonjour des gens. Bonjour. Voici Seb. Bonjour. <rire> et, euh, et on va jouer donc à Impulsive, qui est un jeu indépendant dont les créateurs m'ont contacté, se sont vol portés volontaires. Passer au crible de la bougare Donc c'est parti. J'ai peur. <rire> Il y a pas de quoi. Alors, très bien. Game mode. Donc nous avons un deathmatch, un aéros match et un goal rush. Ouais. Donc euh, un chat. Mais vous voyez pas. On commence pas. par deathmatch. Deathmatch. <rire> death On va une map ronde, d'accord. Ouais. On commence avec deux bulles. Très oh, bien. ça. Oula, oui. Très bien. C'est quoi les contrôles Attends. Control. Move. Ah Alors in-game. Dash, impulse, move, pose, aim. Easy. Oh ah. okay. On a fait un test tout à l'heure ouais. on, <rire> on, on a vaguement le lancé le jeu et c'était pas, pas très très clair. Donc n'oubliez pas que vous pouvez regarder les contrôles dans le menu. Très utile. Ouais. <coughs> ça mériterait d'être un petit peu plus grand. Qu on y fasse vraiment attention quand on arrive dans le jeu. Ouais. Voir un écran obligatoire la première fois qu'on le lance. Mais ça c'est kiffi. C'est parti Allez D'accord on, on va jusqu'à 5 On va jusqu'à 5, d'accord. C'est un a... stand match, donc c'est à chaque fois qu'on se détruit, qu'on détruit l'autre qu'on a. Donc... Comment faire D'accord, c'est avec les, les gâchettes. Euh... Ah c'est les gâteaux du haut. Ah Ah oui d'accord. J'ai fais taper. J'ai effectivement fait taper. Allez Yeah Ah ça ah, y <rire> est, j'ai compris. C'est bien nards. Pas le droit de toucher ma bulle. Un, 2, ah! Mais! Comment tu fais ton pong? Ah. Je sais pas trop. Alors c'est un peu un genre de pong euh, en plus méchant. C'est un pong vénère. C'est un pong très énervé. Non! Yeah Comment c'est possible ça? <rire> <rire> <rire> Je suis pas d'accord. On a un public. <rire> <rire> <rire> <rire> On en fait une? On en fait oui. Allez. On se voit pas. Je six mois peut-être. Ah ah Merde. Ah Sérieusement. C'est bien parce que y a pas de délai ah quand on meurt. Allez là. Ah ah Imbattable. Ah ouais? Ouais. Attends, tu la pètes un peu. Toujours. Attends. Ah. Ok. Un peu mal. C'était <rire> <presque. rire> du suicide, ça. <rire> ok, alors j'aime beaucoup. C'est cool. très rapide. Euh, effectivement, prendre en main. On peut essayer un autre mode de jeu éventuellement? Ouais. De toute façon, tu m'as écrabouillé, donc euh, très bien. Hein Super, ouais. merci. <rire> non, je t'entends à peine. Oh. <rire> Aéro Smash Aéro Smash. Je sais pas ce que ça va vouloir dire. Allez. <rire> le groupe de musique. On a quelqu'un dans le fond qui nous dit des trucs. Et nous avons quelqu'un qui jouera après aussi pendant que je commenterai ce coup-ci pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ça. Ah J'ai pas compris c'est quoi le but J'ai gagné. Jeu. Le ah, but c'est que... de faire rebondir. Euh, je crois que je un point chaque fois que je rebondissais sur. Euh... D'accord. J'ai pas le temps de voir, c'est pour ça. Ok, bah bon, on réessaye. On va Ah oui d'accord. Ah oui, ça va super vite ah <rire> En même temps, si on met les... Les... le score à 5, du coup effectivement ça va très très vite, vu que c'est une map ronde. <rire> on se dit avec une autre map, ça peut être intéressant aussi. On essaie avec une autre map On essaie avec une autre map Allez euh... Je suis perdu dans les boutons. Ah, c'est bon, ellipse rectangle. Ellipse, on essaye. Allez. Euh. ok. Warp zone, mets les warp zones qu'on voit. oui, je savoir ce que c'est. Et... Un peu plus parce que Allez. là on va faire rebondir. On essaye. Alors. D'accord. Ah oui d'accord, ça nous attire un petit peu. Ah oui, c'est fun. <rire> joué. Ça m'a compté je sais pas combien de points d'un coup, je crois. C'est ça. <rire> Oui, je pense que c'est un roulé contre le bas. Eh ouais. Je vais la vrai. refaire. Là, pour une fois que c'est moi qui viens. Ah. Est... Ouais Neuf, ouais. <rires> <rires> <rires> quoi <rires> Neuf Juste à ça, à ça Juste parce que pour piquer ma balle. Mais oui, c'est comme ça que ça marche on essaye avec plus de balles On essaye avec plus de balles. Et du coup, on met un score genre à 25 entre les gens. Allez. Allez, on euh... smash Rectangle Rectangle Allez, rectangle. Aïe. Alors, on ne fait même pas le milieu, nous, c'est tout. Oh ah ouais, non, non, non. le temps. <rire> c'est parti. Si. Allez, 25. 25, On va donner n'importe quoi <rire> en fait là le but c'est juste d'en récupérer plein quoi. C'est ça. Encore bien ce genre de petits jeux multi comme ça. Hey <rire> Je comprends vraiment, pas vraiment les, les touches mais j'avance un peu comme un gros bourrin mais c'est pas très bien. a pas vraiment le temps d'être subtil pour le moment en fait. Ça mériterait peut-être des plus grandes maps en proportion parce que. Là, on a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Mais du coup, on peut essayer un deathmatch en rectangle. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça peut être pas mal. Deathmatch, euh... rectangle, on est en mid. Mid. En Warp zone. zone euh... Ouais. Allez. On reste à 25 pour voir. Allez. Ah, ah. Non, Ça suffit Non Jamais <rire> J'ai perdu de vue pendant un instant. C'était pas la bonne chose à faire. Tu vas te calmer toi! Jamais! Aïe! Non! Ah, t'es là! Non! Nu! Nu, nu, nu, nu, nu! La musique est très sympa aussi dans le jeu! Oui! Tiens, le Mais ne te fonce pas dessus toi aussi! Un gros problème de contrôle! <rire> c'est pas du jeu, hein, c'est de toi! Sinon, ça me moi complètement. <rire> J'assume complètement ce fait. C'est clairement pas le jeu, c'est moi. Bon. Allez ah, Avec un, store, un score vraiment plus élevé, on, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Non mais je veux dire dans le sens où la partie dure plus longtemps, pas que je, je gagne, ça c'est secondaire. <rire> Allez, aïe Non Je suis l'extérieur, je vais voir, je vais regarder quelqu'un jouer, je vais être là Mais <rire> c'est trop simple en fait, pourquoi j'ai pas compris Ça peut-être c'est souvent comme ça quand je viens on <rire> va toi ouais non tu bêtes là tu m'as deux d'un coup sur la figure quoi mais non Nu, nu, nu! Allez. Tac! Et. J'ai encore une fois. Non! Yeah! No <rire> <rire> ah mon dieu! Je Allez, hey, maintenant je vais peut-être passer la manette. Que quelqu'un d'autre essaye et que je, je me contente de commenter derrière en. <rire> en rigolant. Here comes a new challenger! <rire> simple. Ha, ha, ha. Voici Ali. Ok. Le mec de Super Ouais, le mec de Super focal est là. Ellipse. Allez, Ellipse. Euh, on va commencer en low pour que tu comprennes le jeu. Ouais. Contrôle. Ok, in-game. Des boutons là. Je move, je aim, je impulse et je dash. Voilà. Voilà. Ok. Avec les petites gâchettes. ça. Et le but c'est de s'envoyer des boules de notre couleur dans la figure. Ok. Voilà. Ok d'accord. <rire> On va mettre un score un peu moins élevé pour commencer. Bon. Allons-y. Donc tu es rose. Ah moi je suis le rose. Oui. Ok. Parce que, en plus tu voyais pas du tout l'écran avant donc c'est compliqué. Je un peu pour commencer. Ah il faut il faut que je chope la balle c'est ça Ouais. Oui. Donc, tu le mets Tu, mettre, tu, tu tapes dedans pour faire ça pour la faire transformer en ta couleur. Il faut que tu vises et que tu tapes dedans en fait. Non, avec oh, les pas. boutons, pas les, pas les gâchettes. Ah D'accord, j'étais sur les mauvais boutons, en fait, depuis tout à l'heure. Très bien. Ça. Ouais, ça m'a fait ça aussi au début, t'inquiète ouais. pas. Ce serait bien que les gâchettes fassent la même chose que les boutons, du coup. Peut-être qu'il y a des trucs de prévu pour le futur, voilà. Peut-être qu'effectivement, ce serait plus intuitif avec les gâchettes. C'est ça. Enfin, moi, par défaut, quand je touche à un bouton comme ça, j'utilise les gâchettes, quoi coup, j'ai pas trop compris, je suis en train de... Je crois que la caméra s'est éteinte. La caméra s'est éteinte. Ça fait déjà une demi-heure 12 minutes ça fait. Ok. Mais euh, j'ai pas tout compris comment ça marche. Faut qu'on se rentre dedans, Il faut que tu me rentres dedans en, tapant, en envoyant la balle. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un cercle au milieu Parce qu'elle attire la caméra. Enfin attire la... Voilà, j'ai dit caméra parce que la caméra s'est éteinte. Hé hey, hé hey Ok, faut que je il faut que je la transforme et que je te l'envoie dans la gueule. C'est ça. Oh, ça fait beaucoup de trucs en même temps. Et oui C'est cool Ça glisse bien, ça me rappelle... Euh, à les, euh, les jeux de hockey euh, oui. sur table. C'est ça. C'est vrai. C'est vachement cool. Ça fonctionne très très bien comme ça. Surtout l'esthétique néon. <rire> je suis un critique et tout, tu vois. <rire> Esthétique néon, c'est ça, c'est... T'as envie de... de vaper, hein. Allez Ah, j'ai que je pouvais dasher Mais du coup, je dash mal. C'est ça. Oula Aïe Dans tes Tu peux aussi envoyer ton adversaire dans une direction. Oui. Ok. Je, est... en ce moment, bis. je maîtrise oui. très mal le truc. Moi j'ai combien T'as 5. Non sérieux J'ai fait ça quand Je 6... pas. Euh... T'as 6. J'ai fait ça quand <rire> bon. J'ai du mal J'étais en train de phaser dans le truc, je, je... Ouais. Allez. T'en fais une Allez. Allez. Non allez. <rire> mm. <rire> si tu veux faire des commentaires sensés, tu peux le faire plus près du micro par contre. C'est vrai. Ah d'accord, on m'entend mieux là c'est ça C'était en fait, un ouais. mieux que je parlais qui voulait expliquer des trucs sur le jeu, je sais pas quoi Autant pour moi Donc, Je t'enlève le micro <rire> <rire> Cruelie, <rire> <rire> Mais du coup... est-ce qu'on teste le Gold rush Qu'on n'a pas fait tout à l'heure D'accord <rire> tu, tu peux parler normalement à peu près à côté je pense aussi Ouais, je pense que ça va aller Ça devrait être capté, pas très bien mais un petit peu quand même On fait un rectangle D'accord <rire> Allez, rectangle. En mid, au hasard, je sais pas du tout ce qu'on fait, hein. Bah Gold je... rush ça veut dire que ça va être un peu à la... À la foot de table Oui, à la foot de table, enfin ça va être... À... Ou genre... Oui, ouais, ouais voilà, c est... C est... ok. C'est ça, là, là vous faites vraiment du palais Ouh. Du, euh, du disque. Je vais ben oui. juste appuyer sur tous les trucs et puis jusqu'à que ça le touche. Allez, oui, <rire> C'est un jeu dans lequel tu peux faire du button mashing, oui. C'est un jeu où c'est une technique viable. Je suis le champion du monde de button mashing sur euh, Street Fighter 2, ok <rire> Ça vaut. <rire> Visiblement, ça vaut. Ça veut dire elle. que je suis nul là. T'as deux points, moi j'en ai un, donc euh, ça va. Trois. Ce petit ralenti à la Rocket League quand tu marques. Hmm, <rire> délicieux. <rire> que je que j'ai joué à Rocket League, ça a l'air drôle. C'est différent. <rire> moi j'aime bien les jeux de voiture, c'est pas de fun. Ah, effectivement. Allez. Ah J'ai marqué J'ai marqué 3 points. Ah il faut mettre des buts derrière Non ben oui. faut que tu les mettes euh, là-bas. Non mais oui, c'est ce que je veux dire, derrière euh... <rire> C'est pour ça qu'on te dit là, c'est vraiment comme le.. Euh... Oh J'ai pas compris -OK, en fait. Euh, -OK, euh... Non moi j'ai le... de le taper toujours. Eh oui. Enfin j'essayais. Je, <rire> je mâchais surtout. Hein. J'essaye rien du tout. Heureusement que j'ai l'air peu intelligent quand je parle de sienne. Ah, c'est ça. <rire> Effectivement. T'inquiète, moi j'ai l'air plus intelligent quand je parle pas, c'est ça On n'a rien dit. <rire> <rire> On n'a rien dit. Allez. Donc ça, ça a l'air quand même assez euh... complexe de, de réussir à savoir comment donner une vraie grosse impulsion euh, Pourquoi au. Pourquoi ça balle. marque pas des buts quand je tape dedans Je ne sais pas. Parce que t'es pas d'assez loin, c'est pas ah, je la balle n'est pas de ta couleur. Hein. Je sais pas comment ça. Il faut que la balle soit de ta couleur. Oui, ou oui ça ouais, j'avais compris. <rire> comment t'as fait pour envoyer une petite à laquelle t'as pas touché depuis que t'es l'autre bout du terrain <rire> là-bas Je sais pas. Excusez-moi. <rire> Allez. Eh mais ben. Vas-y, vas-y, défonce-le, venge-moi Venge-moi, T'inquiète, t'inquiète <rire> Non Je crois qu'on se ligue contre moi T'as qu'à pas gagner Ce Rocket League, c'est <rire> ce ça Bravo Bon ce jeu s'appelle Impulsive, ne faisons pas de pub au mauvais s'il vous plaît <rire> mauvais jeu, j'entends par là. Voilà. Pas... pas parce que le jeu est mauvais. Pas que le jeu soit mauvais, mais c'est que c'est pas le bon jeu dont on doit parler aujourd'hui. Allez, on va bah, c'est très rigolo. C'est pas exactement un jeu indé en plus, Rocket League. Non <rire> Alors que ça, c'est vraiment un jeu indépendant. C'est qui qui a fait ce jeu euh, Toute une équipe euh, derrière, dont je mettrai oui. les crédits en description parce que je ne les ai évidemment pas en tête. Tu l'es noté, hein. <rire> Franchement, t'es pas très préparé. C'est vrai, c'est vrai. Mais de l'autre côté, <rire> je suis venu pour jouer, pas pour vous parler de comment c'est fait les jeux. Ouais... Mais t'es en train de grave c'est quoi ça <rire> J'ai trouvé la technique en fait. J'ai du, du mal à me diriger, j'arrive pas à être rapide et tout. <rire> je suis où T'es là. Tu oui. t'es fait écrabouiller entre des, entre des balles en fait, entre temps. D'accord. Allez. <rire> Raté Allez Hey, aïe I... Yeah Yeah Oui donc en plus tu peux essayer d'avoir une stratégie de garder ton but plutôt que de Oui D'aller à l'attaque comme vous étiez en train de le faire jusque là C'est très sympa. Je trouve le ah. mode de jeu plus intéressant que les autres dans un oui. certain sens. Ouais. Les parties sont un peu plus stratégiques, ouais. on a plus le temps de comprendre ce qui se passe. Ce serait pas sympa de pour jouer à plus que deux. Oui, ça pourrait être très Ce serait très le bordel, ce serait vrai. vraiment n'importe ouais, quoi. Mais j'aime bien quand c'est le bordel. <rire> mais, euh, mais mais par contre, c'est vrai que du coup par rapport aux autres euh, aux autres matchs. En plus, on pourrait imaginer ah. qu'on enlève la war zone ou que oui. qu'on met plus ou moins de balles. Oh, bah, Je pense qu'on seulement deux balles aussi, ça peut être très intéressant à jouer. Je pense qu'on galère parce qu'il y a la Warzone, justement. C'est vrai que la Warzone, là, ne vous aide pas forcément. Mais d'un autre côté, elle rallonge la partie aussi, donc... Euh... Oui, oui. Ça nous permet aussi de, de mieux voir venir les choses... Comment est-ce que je me suis retrouvé Ah, mais tu m'as impulsé moi C'est possible bah, oui. Oui, bah, oui, tu peux impulser ton, ton adversaire. Ouh T'as vu <rire> C'est très bien, tu m'as envoyé là où je voulais aller. Allez C'est vrai qu'on n'a pas dit qui était qui, mais euh... Alors moi je suis en rose depuis tout à l'heure. C'est ça <rire> C'est ça <rire> Bon, ceci dit, on comprend quand on entend qui râle quand ils perdent ou gagne. Non mmh. oh, mais oh. Ça y est, t'as choisi une méthode de défense plutôt Ouais. Ça a l'air de pas trop le desservir pour le moment. Ah c'est ça. mode attente, là. Allez. Ah, il a réussi à m'en coller une, quand même. Ouais. Oui. C'est ainsi que je roule. Allez. c'est sérieux quand même. Oui. Et... Allez. Ah. J'ai touché le but, là, plusieurs fois. Je crois. juste pas. à côté à chaque fois. Vraiment. Là, là j'ai touché. Mais okay. tu as touché comment, j'étais devant bah, tu n'as pas fait d'impulsion au bon, moment. Hein. Du coup, la petite est passée. Ah. Mmh. Encore un, encore un. Allez. Hey. Hey. Oh. Bien joué. C'était très sérieux <rire> Bravo, bravo. bravo. bravo. <rire> J'applaudis dès demain. C'est bien. <rire> Super. Merci, merci. Euh, ouais. Bah, ça va peut-être être tout pour ce test. On va faire un test rapide parce que les parties oui. sont rapides. Vraiment. Euh... J'aime beaucoup ce jeu. C'est très joli. Je rigoureux. pense que je vais l'acheter. <rire> <rire> Et bah ça tombe bien parce qu'il est gratuit pour l'instant, sais pas. C'est vrai, je vais définitivement l'acheter. Vendu ou non, mis en vente ou non, le jeu est encore en développement a priori. Donc euh, ça peut encore être amélioré. Sur Et quelle euh, plateforme est-il disponible Sur itch.io. Très bien. <rire> Comme souvent, je mettrai de toute manière tous les liens dans la description. Et compatible sur quelle machine Je ne sais pas, effectivement, au moins Windows au déjà. Au moins PC, ouais. <rire> Insérer ici une blague pas originale sur les Mac. <rire> tu te calmes <rire> On ne critique pas mais euh... voilà. Pour l'instant uniquement sur PC. Peut-être, à terme, je ne sais pas. Il y aura d'autres reportages. Mais euh, en attendant, ce jeu est très fun. L'esthétique me plaît beaucoup, personnellement. Oui. Pareil. Ça, ça me donne un peu à... envie de vaper, mais euh, pourquoi pas. Ça, <rire> ça me fait penser à Star Starwall qui est sorti il y a quelques... Je sais pas combien de temps. C'est ça, et puis c'est les... l'esthétique euh, très synthwave. Wave. Euh... Et la musique est très bien La musique est très sympa aussi, effectivement, comme là je ne l'entends pas, j'ai oublié, mais oui <rire> J'allais oublier fait... d'en parler, merci C'était très mignon <rire> Merci Ali Mais Et euh... Et voilà, le jeu est très sympa, on prend le coup de main au bout de deux trois parties. Donc oui. effectivement c'est bien qu'on ait pris, je conseille à tout le monde de faire pareil. Faites deux trois parties avec très peu de points. Et ensuite, essayer de, de faire des parties plus complexes, des modes de jeu différents. Juste histoire de prendre les contrôles en main et de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc euh, ça fonctionne. Visiblement c'est mieux parce que t'as un petit peu galéré au début du coup. <rire> <rire> ça marche mieux comme ça. Oui. Voilà. Donc euh, effectivement, si j'avais quelques critiques à faire, c'est que il faudrait effectivement clarifier ce qui se passe encore un petit peu. Peut-être plus de signaux pour qu'on comprenne quand on avance vite ou non quand on à quel point on peut l'impuls ça vraiment comment l'impulse fonctionne être un petit tuto à un moment ou à un autre et euh... et de bien mettre plus en évidence comment on peut regarder les contrôles la première fois qu'on lance le jeu ou en tout cas dans le menu ça me paraît important de vraiment pouvoir clarifier les contrôles dès le début et il faut pour ça plus que juste afficher un petit x pour contrôle dans le menu à mon avis mais sinon, le jeu est très fun. Les sensations de jeu sont très sympas. Oui. Euh, on s'y prend, prend vite, justement. Et euh, le fait que ce soit un jeu multi-obligatoire, euh, à deux manettes sur le même PC, euh, ça fonctionne bien aussi. Ça, pour moi, ça marche très très bien et c'est très sympa à jouer. Exactement. Donc, euh, merci d'avoir joué avec moi. Et ça fait très bien. C'était cool. <rire> ce sera tout pour cette bouilloire. Merci d'avoir suivi. Ouais. Merci.